Aujourd'hui, on découvre Disney California Adventure et je me suis habillée en circonstance pour le fameux Land Cards. On va enfin s'imprégner de la magie Disney l'après-midi on va profiter de Cardsland parce qu'en fait il ferme demain. Ceux qui me suivent savent, mais j'adore Cards. Euh, vous ne pas beaucoup parler comme ça à la caméra parce que je ne suis pas très à l'aise de le faire. J'espère que les vlogs en voix off, ça vous gênera pas et que vous passerez quand même un bon moment. Oh mais c'est l'heure de la terreur, ça <rire> On arrive bientôt ici. Si vous avez raté le premier vlog, on y découvrait le parc Universal Studios à Hollywood. Vous aurez le lien en barre d'infos ou en fin de vidéo. On commence avec le second parc, parce que comme je vous l'ai dit, l'attraction Radiator Springs Racer ferme le lendemain, pendant une semaine, donc on n'avait que ce moment-là en fait si on voulait en profiter. Avant ça, on a fait un petit tour shopping et petite visite de la zone Buena Vista Street, avec ses nombreux magasins, tous plus alléchants les uns que les autres. Mon coup de cœur, c'est le The Off Page, car c'est une boutique qui propose beaucoup de tableaux, de dessins et de cartes postales, de personnages et de films Disney différents et réalisés par des artistes, ou même à la demande par des cast members, et ça c'est trop chouette. Il y a une grande variation de styles et de films qui sont représentés. plein de styles différents c'est trop joli mmh. Il y a aussi quelques pins c'est de très jolies figurines et il y a aussi un truc d'art sur demande que vous verrez dans un prochain vlog. Disneyland, Paris. Il y a même les peintures de Thomas Kincaid en tableau, oh là là! La boutique idéale pour tous les fans d'art et de collection. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do what do want, do what do want, do what do want, do what do want. Well, it don't mean a thing, I get up to do it swing. Do what you want, do what do want, do what you want, do what you want. Revenons 5 minutes à Cardsland et à l'attraction Radiator Springs Racer. On retrouve même la statue de fer qui est dans Radiator Springs, le Floyd Café et le Cozy Cone Motel bien sûr, qui proposent d'ailleurs différents types de nourriture en selon les cônes où vous allez. J'ai pris ça au stand Cozy Cone, ça a l'air trop bon C'est un espèce de mix entre un dark ride classique et l'attraction Autopia. Vous explorez le monde de cards, voilà, pour terminer par une course avec les autres voitures, et on a donc un passage de l'attraction qui va assez vite. Bon je vous rassure, hein, ça dépasse pas les 70 km h donc vous pouvez y aller même si vous avez peur des sensations en général. A mes yeux c'est vraiment la meilleure attraction du parc, mais elle est aussi dans mon top 5 général avec les deux parcs mélangés. Ça allie tout ce qu'il y a de cool en fait. Spark plug beep Welcome to race day. And the Rainmaker Springs A champion needs speed and style Luigi give our friend your best Thank Thématisation riche, des personnages du film qui sont présents, de l'interaction, un petit peu de vitesse aussi. De quoi vraiment se plonger dans l'univers du film, dans l'ambiance un peu route 66 et désert américain, type années 50 et tout ça. De manière générale, le Land Cars est extrêmement bien fait. Une fois encore, et vous allez m'entendre répéter ça très souvent dans mes vlogs, mais il y a un tel sens du détail, de la décoration, de la thématisation, il y a tout qui est fait pour qu'on s'y croit. Moi qui adore le film Cards, en grosse partie pour son ambiance générale, que ce soit les décors, la musique et tout, bah je me suis absolument régalé. On a ensuite visité la zone Pixar Pier, qui est un petit land sur le thème de Pixar qui est vraiment mon deuxième coup de cœur de ce séjour. Je rajouterais que c'est très coloré aussi et qu'on a beaucoup de goodies très variés sur différents films Pixar. Ça ressemble un peu à une petite fête foraine et en plus comme il y a une grande roue et un grand 8, forcément ça accentue. Il y a même des petits stands de jeux, dont un sur le court-métrage de la Luna où on peut gagner des petites peluches en forme d'étoiles. Elles sont trop mignonnes Thank you. Il y a même une boutique de goodies et de bonbons autour du film vice-versa avec Bing Bong en mascotte. C'est juste trop mignon et bien pensé. <truits> Mon troisième coup de cœur du parc, c'est le Dark Ride de et Compagnie, qui est pas situé dans le land Pixar, mais à Hollywoodland, juste à côté de la zone Avengers. Le Dark Ride est super bien imaginé, les animatroniques se sont chouettes, c'est cool aussi de mettre en avant ce Pixar que je trouve personnellement très mignon, drôle et hyper créatif. Exciting, man. are got both doors set up on the scaffold. Are you done yet, fool? Race you to the scaffold. Je pense que c'est mon second dark ride favori des parcs, mais je vous parlerai des deux autres plus tard. On n'a pas fait grand chose de plus ce jour-là, c'était vraiment une petite journée chill parce qu'on était encore un peu fatigués, puis on a eu que l'après-midi pour en profiter donc on a encore fait un petit peu de shopping après et il me semble qu'on est rentré directement. Je tiens quand même à remercier les américains parce qu'ils ont fait pas mal de vêtements Marvel coupés pour femmes. Je peux vous dire qu'en France, s'il y a un t-shirt, c'est déjà bien. Là, il y avait beaucoup de choix. Une fois encore, si vous voulez suivre la suite de l'aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer la vidéo aussi si elle vous a plu. Donc moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo le jour 3 qui sera soit la découverte du parc Disneyland, soit la journée à Hollywood, je ne sais plus. Mais vous verrez ça dans le teaser à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite